Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer l'alpha de Cronbach sur PSPP. PSPP est un logiciel d'analyse statistique gratuit et libre de droit. L'alpha de Cronbach va nous permettre de vérifier si une échelle, souvent de type Likert, donc de 1 à 5 ou de 1 à 7, porte sur le même construit. On va donc vérifier si les items ou les questions d'une échelle renvoient bien à la même chose. C'est pour ça qu'on parle de consistance interne. Si dans notre échelle, on a une question ou un item qui dit « j'ai une attitude positive envers moi-même » et un autre item qui dit « je pense que je suis une personne de valeur », on s'attend à ce que ces deux items aient un alpha de Cronbach fort ou élevé, car il renvoie à la même chose, c'est-à-dire l'estime de soi. Ce sont d'ailleurs deux items issus de l'échelle d'estime de soi de Rosenberg. Mais si on calcule l'alpha de l'item « j'ai une attitude positive vis-à-vis -vis de moi-même » avec un autre item qui dit « par exemple la présence des Espagnols va augmenter les problèmes dans l'entreprise » On risque d'avoir un alpha faible parce que ces deux items n'ont rien à voir. Le premier renvoie à l'estime de soi et l'autre au sentiment de menace qu'on peut avoir envers les espagnols. Dans mon étude ici, je vais calculer l'alpha de Cronbach de mon échelle nommée contact. Elle me permettra, je l'espère, d'évaluer la volonté qu'ont mes participants et participantes de travailler avec des personnes de cultures différentes de la leur. Autrement dit, je vais voir si mes répondants et répondantes françaises accepterait de collaborer avec des personnes italiennes ou allemandes, par exemple. Dans cette étude, cinq items faisaient partie de l'échelle que j'ai appelée « contact ». On a par exemple l'item « j'aimerais avoir l'opportunité de travailler avec des personnes de culture différente de la mienne ». Comme ces items sont issus de la littérature, je m'attends à avoir un alpha de Cronbach assez fort ou au moins acceptable. Pour calculer l'alpha de Cronbach de cette échelle sur PSPP, je dois cliquer en haut sur « statistiques » puis sur Reliabilité. Dans la fenêtre qui apparaît, je fais sélectionner à gauche les 5 items qui composent mon échelle contact et les faire passer à droite grâce à la petite flèche ici. Je vous conseille de cocher en bas à gauche sur Montrer les descriptifs pour l'échelle si l'item est effacé. Si jamais l'alpha est mauvais ou faible, il y a peut-être un item qui pose problème. Si je coche la case, PSPP va nous donner, pour chacun des items, l'alpha de combat si on supprimait cet item. Pour l'instant, je garde mes cinq items. Une fois que c'est fait, je clique en haut à droite sur OK. Dans la fenêtre qui apparaît, le deuxième tableau m'indique l'alpha de combat de mes cinq items. La valeur de l'alpha peut aller théoriquement de 0 à 1. On dit en général que l'alpha est acceptable lorsqu'il est égal ou supérieur à 0.70, qu'il est bon lorsqu'il est égal ou supérieur à 0.80, et qu'il est même excellent lorsqu'il s'approche de 0.90. Ici, il est égal à 0.75, donc il est tout à fait acceptable. Le dernier tableau reprend mes 5 items, avec pour chacun la valeur de l'alpha si cet item est effacé. Vous voyez ici que je pourrais même arriver à 0.77 si j'effacais l'item, je n'aimerais pas avoir une personne d'une culture différente de la mienne comme coéquipier pour faire un travail collectif. Mais bon, ce n'est pas énorme non plus comme différence. Pour information, j'ai inversé bien sûr les réponses aux items négatifs comme celui-ci au préalable sur Excel. Si l'alpha est faible, il peut être intéressant de faire des analyses factorielles, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. J'ai mis dans la description de cette vidéo un exemple de rédaction normes APA lorsque vous présentez vos échelles et la valeur de l'alpha de Cronbach. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt